Alléluia amen amen alléluia amen alléluia amen amen alléluia oh alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia, amen. amen alléluia Oh, Jésus est puissant, Jésus est présent. Alléluia, Amen, Amen. Quand oh, Jésus est glorieux, il est présent. Alléluia, Amen, Amen. L'évangile Jésus, il Jésus, Jésus. Amen. Loue oh, l'évangile Jésus, il Jésus, il Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Alléluia. Moi je veux le louer, je veux l'adorer. Amen, Amen, Alléluia Il veut te parler, il veut te transformer Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen Psaume chapitre 122 Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel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 Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix de, dans ton sein. À cause de la maison de l'éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison De l'éternel De l'éternel Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Ce que vous demandez Oh, <laughs> C'est notre joie, notre Père, de pouvoir nous retrouver dans ces lieux, Bénémoine Père Saint-Dieu, le lieu où ton nom est invoqué avec sincérité et droiture de cœur, Seigneur. Et avec aussi amour, mon Père Seigneur et Sauveur, nous te disons vraiment merci, merci vraiment de nous avoir placé aussi, Père Saint-Dieu, parmi ce peuple qui dans son cœur ne désire que de pouvoir te servir et te louer, Père, et, et d'avancer qu'avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est là aussi, Père Dieu, que tu nous apportes aussi le soutien et le secours dont nous avons tellement besoin pour que nous puissions être affermis dans la marche, Père. Louange, honor à toi, mon bien aimé Père Saint-Dieu, pour ces moments que tu nous donnes, Père Saint-Dieu, qui sont tellement si précieux pour nous dans ce temps où nous sommes, mon bien aimé Père Saint-Dieu, par lesquels, Père Tibissant, nous pouvons avoir la joie de pouvoir te chanter le chant des Sion, Père Saint-Dieu, qui vient de notre cœur. Je te prie vraiment de tout mon cœur pour ces enfants, Seigneur, qui se tiennent en cet endroit, mon Jésus, mon Sauveur, que tu le bénisses vraiment, Père, au oh Dieu mon âme est touchée de pouvoir le voir. Bénis Anna, cet enfant, Père Dieu. Oui, Père, que tu la bénisses, que tu la soutiennes. Bénis tous ces enfants qui sont ici par leur nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu le connais, tu connais l'amour que nous avons pour, pour aller en droit, bien Père Saint-Dieu. De le voir, chaque fois être là, comme les petits, comme les autres Père Mais ça, même les petits-enfants, Seigneur. Ils sont là pour te louer, Père Saint-Dieu. C'est vraiment très touchant et, et une consolation, Père Saint-Dieu. et Une joie extraordinaire pour te voir à l'oeuvre de ces enfants. Sois béni, Père. Pour ce moment, pour l'échange des cantiques, mon roi, pour aussi l'adoration, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, merci encore pour la présence de chacun et pour tous ceux-là qui sont aussi en connexion, ceux que tu attires encore davantage encore dans ce jour. Nous en sommes vraiment touchés, Père dieu Nous pensons à eux tous, Père Saint-Dieu, dans tous les pays où ils sont, parce que nous savons qu'en cette soirée, leur cœur, leurs pensées sont tournés vers ici, Père Saint-Dieu, parce qu'ils savent aussi que est l'endroit où tu nous tiens, aussi de nous garder aussi pour nous parler, Père me dieu aussi, que la parole, aussi, leur touchent aussi, là où ils sont, Père. Sois béni et glorifié, Père. Merci aussi pour notre précieux frère Christian. Sois glorifié pour ce que tu fais, Seigneur Dieu, pour tous les dons de ta maison, encore ici, Père, pour mon précieux, précieux tout un peuple, Père, tu Dieu, que chacun soit béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous, le remercions de tout notre cœur et, et nous y sommes vraiment reconnaissants. Est ce qui cesse de pouvoir nous conduire et nous aider et surtout aussi nous modeler aussi comme les enfants ont chanté tout à l'heure, comme l'argile devant le potier, qui nous donne la forme qu'il veut. Nous ne voulons pas lui imposer effectivement ce que nous désirons, mais qu'il fasse effectivement les choses comme il le veut et à son, en son temps aussi. C'est comme cela qu'il nous apprend aussi à pouvoir vraiment avoir la, la patience. Nous avons besoin vraiment de cette patience dans notre marche avec le Seigneur et ainsi qu'au travers de la manière dont il, il a une façon à lui de pouvoir vraiment instruire et enseigner ceux qui l'a eu à pouvoir réellement aussi à choisir comme étant aussi son peuple et aussi ses fils et ses filles. Et c'est comme Job pouvait le dire, effectivement, dans le livre de Job, vous dites que Dieu instruit l'homme par la souffrance. C'est par ce chemin-là que le Seigneur enseigne effectivement, Et parce que lui-même, il, il a eu l'expérience aussi. Il dit, mais je parlais des choses qui me dépassaient, donc euh, j'ai commencé à pouvoir dire beaucoup de choses. Il dit, mais maintenant, je me reprends. Hein. Mon œil t'a vu, j'avais entendu parler de toi effectivement, mais maintenant, mon œil t'a vu, et tu m'as accordé la grâce de pouvoir te voir et voir effectivement aussi. Pourquoi aussi je passais aussi par tout ce cheminement ainsi de suite C'est vrai, et ça, la façon de faire de notre Seigneur est tout à fait complètement différente de la façon de ce que l'être humain peut arriver à pouvoir concevoir et voir aussi les choses. C'est pour ça que nous avons besoin que lui seul, et il a raison quand il nous dit dans les Saintes Écritures qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous n'avons pas à pouvoir intervenir pour pouvoir dire aux gens ce qu'ils doivent dire si Dieu ne l'a pas dit. Parce que ça ne va rien apporter de bon, parce qu'on peut faire des choses dans ce sens-là, mais ça n'apportera pas de fruit en fait. C'est donc nous avons besoin, ce que Dieu lui-même nous dise effectivement ce que nous devons faire et de quelle manière nous, nous devons le faire. C'est pour ça que nous avons besoin de lui pour que tous, tout un chacun de nous, nous avons besoin de lui pour qu'il nous enseigne qui nous disent effectivement, qui nous montre effectivement de quelle manière. Et si nous avons cette grâce que Dieu lui-même nous enseigne effectivement, et comme il nous a donné euh, ce moyen qui est donc euh, sa parole, et qui nous enseigne en nous montrant effectivement... Et les choses dont il a eu à pouvoir annoncer aussi, qu'il a eu à pouvoir aussi prédire effectivement, et ces choses effectivement se réalisent effectivement et s'accomplissent parfaitement, comme lui il l'avait dit. Euh, cela aussi euh, donne encore plus en fait la foi qui euh, se manifestera encore davantage pour que l'assurance nous soit aussi apportée que même dans le moment où nous passons de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne pouvons pas craindre le mal comme vite pouvait le dire, tu as oublié ton bâton, donc, mais, mais rassure Donc, nous savons qu'effectivement, que même dans la vallée de l'homme la mort, et il n'y aura pas à pouvoir effectivement aussi s'inquiéter, parce que c'est sûr et certain que nous traverserons, et lui aussi, il sera aussi avec nous. C'est la raison pour laquelle, effectivement, que nous devons, et nous sommes appelés, nous qui sommes, le peuple de Dieu, appelé à pouvoir apprécier lorsque Dieu prend le temps de pouvoir réellement nous parler. Dans beaucoup d'endroits, effectivement, Dieu ne parle pas, mais ce sont les hommes qui parlent. Sont les hommes effectivement qui expriment effectivement leur compréhension, leur entendement, leur façon de pouvoir effectivement faire les choses. Effectivement, c'est ainsi que, oui, avec la, la manière dont ils vont pouvoir être enseigné dans les écoles bibliques, des instructions, effectivement ainsi, ils viennent avec la déduction des hommes, parce que vous devez savoir que donc. Les écoles bibliques, effectivement, où tous ces hommes-là sortent, effectivement, qui sont sur les nets, effectivement, ils étudient la psychologie, la manière d'approcher, effectivement, les hommes. Oh, la psychologie n'a jamais été, en fait, l'outil que Dieu pouvait utiliser pour arriver à pouvoir effectivement aussi apprendre à son peuple ce qu'ils doivent être effectivement. Ça ne pourrait simplement qu'apporter simplement l'engouement dans le corps humain, mais ça n'a rien à voir avec... Donc, nous, nous devons euh, chercher à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous parle et nous aide à ce que nous puissions vraiment avoir cette assurance. C'est pour ça que nous pouvons voir que dans les Saintes Écritures, dans le livre de deux Pierre, il dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement Conçu. Ce que les hommes ont l'habileté en fait de pouvoir réellement hein, pondre beaucoup de choses et et qui comme Satan lui-même aussi, il est malin, il a il est astucieux effectivement aussi. Il s'est arrivé à pouvoir effectivement aussi fabriquer, façonner et même avoir des de paroles mieuxleuses effectivement comme il en a fait avec effectivement aussi Eve effectivement et en l'amenant ainsi et puis finalement et c'est comme cela que lui aussi il travaille parce que euh, la la Bible dit que ces ministres aussi se déguisent en ministre de lumière, donc en ange de lumière effectivement aussi. Donc c'est comme cela aussi que cela fait. Donc nous avons nous besoin de pouvoir vraiment nous tenir effectivement dans la présence de Dieu pour que le Seigneur, notre Dieu, nous parle effectivement. Et nous devons aussi comprendre que il faut que nous soyons dans une... Position et des dispositions, telles que le Seigneur, notre Dieu, puisse réellement aussi nous parler. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre, comme Job l'avait dit, il me dit, mais donc, il attend maintenant que le Seigneur puisse l'instruire et lui montrer aussi la voie. Remarquez très bien, Dieu a une façon, il ne fait pas non plus faire des choses comme ça, il, il aime que les conditions soient réunies, et c'est lui en fait qui nous met dans ces conditions aussi. Regardez, quand nous pouvons voir dans les scènes D'abord, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1 aussi, que c'est l'apôtre Pierre, nous pouvons peut-être le lire. Hein, parce que En citant cela, on peut se poser la question. Dans 2 Pierre, <coughs> où cet homme ne fait pas de cela, 2 Pierre, <coughs> chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Oui, voilà. 2 Pierre, au chapitre 1. Voilà, c'est verset 16, je pense que vous connaissez. Deux pierres, chapitre à Mais ce n'est pas, en effet, en, en suivant des fables habilement conçues, « Que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, frères, et ça, parce que ce n'est pas une utopie, en fait. Et L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est, est le point capital et central, effectivement, pour l'Église. Il s'agit de l'Église. Et quand on parle de l'Église, effectivement, il ne s'agit pas de l'Église avec le E minuscule, c'est l'Église avec le E majuscule. Il s'agit dont celui-là dit que « Je bâtirai mon Église ». C'est une attente effectivement profonde de tous ceux, ceux qui s'appellent des chrétiens, de fils et des filles de Dieu, parce que si aujourd'hui la plupart des gens se prénomment effectivement de chrétiens, ils ne se réfèrent pas à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'au Seigneur Jésus-Christ. Donc, effectivement, c'est pour ça que vous voyez que toutes les églises, effectivement, aussi, qui sont, bon, c'est des églises dénominationnelles, effectivement, des recouvrements, des rassemblements, si on peut les parler ainsi. Donc, euh, ils, ils sont dans l'expectative, la, la, effectivement, de quelque chose, effectivement, parce que, bon, ils ont eu à pouvoir lire, en fait, que euh, le Seigneur va revenir. Mais maintenant, le grand problème est celui-ci, parce que, ils attendent effectivement le Seigneur. Ils se disent qu'effectivement qu il va revenir et s'il revient effectivement, ben, il va nous prendre effectivement aussi. Et ce qu'ils ignorent effectivement, c'est que si le Seigneur doit revenir, il doit arriver à pouvoir effectivement aussi avoir un peuple qui est préparé et bien disposé. Voyez-vous d'abord, pour que nous puissions voir effectivement aussi, quand nous regardons dans les Saintes Écritures, les jours de la Pentecôte, effectivement, il a fallu que quelque chose se passe. On a eu à pouvoir apprendre, effectivement, qu'ils étaient tous assemblés dans un lieu... Comme le Seigneur leur avait dit, allez, attendez jusqu'à ce que, effectivement, et ils ont respecté cela. Et puis, on, on dit qu'effectivement, qu'ils étaient là, dans la chambre, effectivement. et puis, soudain, comme un vent impétueux un bruit, effectivement, ainsi de Alors, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu, comme la Bible l'a décrit, effectivement. Et alors là, ils sont été tellement remplis du Saint-Esprit. Et cest ainsi qu'ils ont commencé à pouvoir maintenant euh, prier, les bruits sont comment à voir se répandre, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé Ce que les bruits eu à pouvoir atteindre, en fait, un grand nombre de ceux qui étaient aussi à l'extérieur. Parce que bon, ils sont sortis effectivement aussi sous la puissance. Alors quelque chose s'est passé parmi les hommes, effectivement. Vous avez bien remarquer. Ce que les gens ont été attirés davantage. D'abord par l'état de ces personnes-là. Pourquoi Parce qu'ils se disaient, mais ils sont comme des gens qui sont ivres, Effectivement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement, leur attention, parce qu'ils étaient venus avec des pensées diverses, parce qu'on a dit qu'ils étaient même venus pour adorer, avec des pensées diverses, effectivement. Donc, à ce moment-là, Dieu ne pouvait pas leur parler. Ah non, non, non, non, monsieur messieurs. Les bruits et les fusions, c'était en fait pour attirer d'abord l'attention, pour que ces gens-là, maintenant, puissent avoir l'attention soutenue et que l'atmosphère soit créée pour que Dieu parle très bien. Et à un moment, je dis mais ils sont comme ils veulent et puis paf, vous dites mais c'est pas possible. On les entend chacun de nous parler de merveilles de Dieu donc ils prophétisaient des, des choses de Dieu dans dans notre langue maternelle. Vous vous souvenez non donc les gens ont commencé à pouvoir maintenant s'intéresser, maintenant donc ils sortent maintenant, des, vous savez, de boire de tous les jours, effectivement, des états des, des charnels effectivement, tous les jours, maintenant. Ils entrent maintenant dans un domaine, effectivement, où l'attention est attirée parce qu'il y a une connotation spirituelle. Vous remarquez très bien que ce n'est pas à ce moment-là, c'est à ce moment-là, effectivement, que quand ils ont commencé à venir, venir s'approcher, c'est à ce moment-là que Pierre s'éleva. Pas avant il leur a parlé, non, non, pardon, non, non, c'est quand ils sont arrivés effectivement que leur attention a été maintenant soutenue et puis on sent que l'atmosphère a changé, Pierre s'est mis debout, il dit ces hommes ne sont pas ivres. Donc on commence maintenant pour leur donner la parole de Dieu, est-ce que vous suivez Et quand Pierre a commencé à parler effectivement, il est entré maintenant dans les scènes écritures. Il a commencé maintenant a par l'esprit pour aller dans la profondeur, pour montrer maintenant ce qui s'est passé. Alors vous remarquerez très bien que vers la fin de son discours, effectivement, quand il a parlé, ces gens-là, la Bible dit que leur cœur ont été vivement... Mon frère, le cœur doit être vivement touché si tu es distrait. Non, non, non, non. Il faut que ton attention à toi, que tu puisses donner maintenant un temps à Dieu pour que Dieu te parle. Alors quand Dieu te parle maintenant, ton cœur à toi, il doit vibrer. Parce que là, tout autour de toi, tu as fait abstraction Amen. de beaucoup de choses. Maintenant, tu es là, maintenant, parle comme ça veut dire, mais ton serviteur écoute. Amen. Alors, quand la parole a été prêchée, effectivement, et qu'ils qu ont posé la question, oh, homme frère, maintenant, ils ont compris. Amen. Que ferons-nous donc À ce moment-là, maintenant, Pierre prend maintenant la sémence. Là, comme vous vous souvenez, il avait donc la clé, il reçoit. Il dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur jésus Pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez les dons du saint esprit Vous voyez que ces hommes-là, Dieu est vraiment bon. Hein. Et la Bible dit que de ceux qui reçurent des bons cœurs. Voyez-vous donc, tout était disposé maintenant. Parce que ils ont eu à pouvoir se mettre dans la condition de pouvoir vraiment vouloir recevoir. Et ça, c'était pas Pierre, c'était Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui est revenant maintenant, pour arriver maintenant, pour pouvoir maintenant ramener son peuple à lui. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui ramène, c'est lui qui attire effectivement, c'est lui qui va chercher, pas l'homme, nous sommes que des vases, mais c'est lui qui fait le travail. Parce que moi, je peux pas faire sortir quelqu'un du, du monde, Non, non, non. Il faut qu'il y ait quelque chose au-dedans, qu'il la puissance de voir maintenant, quand il te parle, tu sors de là. et C'est lui qui peut le faire, ce n'est que le Seigneur. Donc, il sort qui ressort de bon cœur sa parole. Furent donc baptisés. Donc ces personnes-là étaient vraiment consentant vraiment de tout leur. Si tu es distrait, il est impossible qu'ils soient consentant, que tu puisses aller bénéficier. Mais c'est la vérité. Bénéficier des choses. C'est pour ça que le Seigneur a dit on ne peut pas donner des perles, on ne peut pas donner des perles aux pouceaux. Parce que tu vas donner des perles, effectivement. À quoi ça sert de pouvoir donner des grandes révélations, effectivement, profondes de Dieu à des gens qui ne prêtent même pas attention à des gens qui sont distraits, Dieu ne peut pas perdre son temps pour cela. Non, il se révèle simplement à ses C'est pour ça que vous avez toujours entendu effectivement que Dieu ne se révèle qu'à ses propres enfants. Ça n'oubliez jamais. Tout ce qu'il dit à la révélation, il dit non, non, non c'est pas vrai. Parce que quand tu as la révélation, même quand tu viens dans la réunion, tu entends que tu es vraiment concentré, que tu as, tu as eu la parole du mot du Seigneur tout, les choses de l'extérieur, le travail, je mets ça à l'extérieur, je vais maintenant en ta parole. Es, c'est sûr et certain, hein, tu vas recevoir la parole de Dieu. Et quand tu sortiras ici, tu rentres chez toi à la maison, ton cœur au-dedans dit, oh, Alléluia. Béni soit l'éternel parce que j'ai reçu ce qu'il me fallait. Parce que tu ne peux pas rentrer sec. Pas possible. Il doit y avoir, parce que c'est ton Dieu à toi, il doit prendre soin de toi. Tu t'es déplacé, tu as tout mis à l'écart, tu n'es pas venu comme un spectateur, tu dis « Seigneur, je vais expérimenter, je vais te voir, parle-moi parce que quelqu'un, il va te parler, tu sortiras ici par la même personne. » Non mon frère, c est, c est, c est, c est. rien que même mon frère et ma soeur, par les cantiques, pas ceci, donc, rien que par là, pardon, rien que là, par là, tu as dit non, Seigneur, merci que je suis à, dans cette maison, dans ces lieux, parce que tu as fait que pour moi, il commence, là, il, donc, il travaille ton cœur, parce qu'il y a en toi cette atmosphère, effectivement, cette disposition. Donc, comme il dit, les ne pas en suivant des fables habilement conçues. Parce que les hommes aiment bien des choses qui plaisent, effectivement. Ce des hommes, des choses qui, euh, qui sonnent bien, qui, qui frappent beaucoup plus à l'intelligence, qui ramènent tout C'est pour ça qu'ils ont, ça, ça, ça amène à leur compréhension intellectuelle. Les choses de Dieu, vous ne pouvez pas les comprendre intellectuellement. Non. Parce que, vous connaissez, nous hein, voulez lire là, cela aussi, dans 1 Corinthiens, hein, il, il, il nous dit cela aussi. Hein. 1 Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 1, je pense que c'est cela aussi que si. Oui, chapitre 2, pardon. 1 Corinthien. Au chapitre 2. Il dit ceci. Voilà. Vous permettez Je vais lire. Hein? À partir du verset Oui. Voilà, verset 1. Pour moi, donc, frère, je suis allé chez vous. Lorsque je suis allé chez vous, pardon, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vous entendez cela? Amen. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est celui que vous et moi, nous devons poursuivre. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse des craintes et des tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous comprenez, c'est ce que l'apôtre Pierre aussi nous disait, effectivement. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues hein, par la pensée des hommes que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas expérimenter cette attente, effectivement, par la discours qu'on peut vous parler, à vous faire plaisir, effectivement, qui qui, qui doit être comme, comme la Bible dit, effectivement, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous comprenez cela parce qu'on aime bien des hommes éloquents. Dieu n'a pas choisi des hommes éloquents. Vous savez, quels sont les hommes que Dieu a choisis dans Jérémie? Dit, mais ce des hommes aux lèvres balbutiantes. Qui ne parlent pas tellement très bien. C'est par là, effectivement, parfois ils abalent leurs mots, comme on me dit toujours. Ah, oh, pardon. Oui, oui, oui. Oh, vous savez, il y en a un qui m'avait pris à pouvoir... Alors là, c'était des insultants. Ah bon, c'est ah, pas grave, pardonnez-moi que Dieu me pardonne. Mais bon, non, j'ai dit, <rire> c'est ce qui fait qu'il a le fait. Donc, c'est par des hommes au lait albissant que Dieu a choisi de pouvoir, pas des hommes éloquents. Parce que des éloquents, tu vas les trouver dans les universités, dans les universités bibliques évidemment. Parce que je n'ai pas dire vous ne pouvez pas étudier. Nous, on a étudié, tout ça, vous comprenez. Mais dans les universités bibliques, parce qu'ils doivent apprendre effectivement, selon la psychologie, comment arriver à pouvoir prononcer et comment agencer les paroles pour que l'attention de l'homme soit. Qu en fait qu'on puisse emballer une personne, quoi. C'est comme, comme des vendeurs hein, qui vous vendent effectivement du Coca-Cola. Vous savez cela Je vous ai dit ici, ne hein, buvez pas. Ah de... ben enfin, bon, moi je dis. Non, bah, vous êtes quand même, frères et sœurs, vous peut être libre. C'est un poison. Ah enfin, bon. Ah oui, un... ne donnez pas ça à vos enfants. Amen. Il, y a, il y a un monsieur qui a quand même dit la vérité. Il travaille en fait chez dit, mais les, la, la formule de Coca-Cola, on nous amène ça dans le fût. En fait, j'ai vu moi-même, j'ai entendu. On ne va pas me dire que frère, il nous raconte ça. Non, non, non. Je suis vous racontant des Il nous amène ça dans le fût. Il dit, mais nous avons remarqué une chose. En fait, c'est dans cette phrase-là que je vous ai raconté que boisson ce que vous buvez là, vous mettez des infectants, de la peinture et tout ça. Vous avez oublié. Et si vous n'avez pas oublié, vous avez bu du jus d'orange, je <rire> Bon, c'est entre nous. Il dit, vous savez, oui, c'est vrai. Vous savez, il dit, mais la, la, la formule, en fait, on nous envoie déjà quand même dans des fûts pour qu'on puisse mélanger, en fait, qu'ils puissent au moins devenir du coca. Donc, le produit qui, donc, euh, qui contient, en fait, le coca en question. Alors, il dit, une fois, on nous avait venu nous déposer cela et ça s'est cassé. Allez, ça coulait par terre. Et quand ça coulait par terre, il dit, nous étions choqués parce que ça rongeait même la peinture. Donc, vous vous imaginez quand ça ronge la peinture et que vous, vous continuez à pouvoir le boire, effectivement, cela. Vous savez, c'est... C'était entre parenthèses, effectivement, pour que nous puissions comprendre. Alors, nous revenons ici. Alors, comme l'apôtre Pierre le disait, ce n'est pas en suivant les fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Et puis, nous étions donc arrivés, effectivement, dans, dans cela, dans euh, un, un, un, un, un Corinthien, où on ne fait pas, effectivement, c'est ici, au verset, au verset. Pardon, oui. Pardon, non, non, c'est peut-être. pardon. Il dit, euh, au verset. Euh,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 que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeur de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est aussi en lui De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous comprenez, frères et sœurs, ce pas avec la logique humaine, effectivement, ou l'intelligence, ou la compréhension humaine. Quand vous avez compris les choses de Dieu humainement parlant, ça doit en faire avec intelligence que vous n'avez rien compris. Bon, nous continuons pour vous être sûrs et certains. Il dit, écoutez bien. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu, nous, on pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous comprenez, frère Ok. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses. Donc vous comprenez Donc il n'y a pas de relation avec l'intelligence naturelle. Ce sont des choses spirituelles, et les choses spirituelles, ce sont des choses que l'intelligence charnelle naturelle ne peut pas saisir. Mais il peut comprendre certaines choses, en fait, logiquement, avec la logique. Mais dans la logique, tu comprends, ça ne peut pas t'amener à la foi. Confondez pas cela. Ah, j'ai compris, tu as compris intellectuellement, tu verras que tu ne changes pas, parce que ça reste dans ton intellect. Mais pas dans l'esprit, pas les choses spirituelles, c'est spirituellement. Donc c'est par la foi. Il faut pas que je les comprenne pour croire d'abord. Je le crois et je comprends après. C'est ça l'inversion, mon frère. C'est ça, parce qu'il faut faire attention. Quand c'est votre intellect qui, qui comprend, cela dit, ah, ah, là, il y a un danger. Il faut que je puisse le recevoir dans la dimension spirituelle. C'est pas là qu'on parle que Dieu nous les a révélés par l'esprit. Et puis parce que, c'est vrai, l'apôtre Paul l'a dit, hein, je ne suis pas venu avec la superté du langage, effectivement, il m'a dit non, nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et Dieu nous a accordé la grâce de voir connaître les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, on ne le connaît pas par l'intelligence charnelle, parce qu'il a fait la différence entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Vous vous souvenez, on en a parlé. Bon, nous continuons encore. Il dit, bon, je reviens dans le verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, vous voyez, maintenant, il dit quoi Verset 14. Mais l'homme animal, c'est ce que nous sommes, avec l'intelligence que vous avez. On l'appelle l'homme animal. Ne reçois pas les choses de l'esprit de Dieu. Il n'est pas possible que ton esprit à toi, humain, puisse arriver à pouvoir recevoir les choses qui concernent Dieu. Alors si, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui sont donc des religieux. Ils sont là, ils peuvent vous réciter beaucoup de choses effectivement. Mais dans le domaine spirituel, ils sont loin. Les fils du malin, ils sont très intelligents. Ah oui, ils sont très, très intelligents. Ils peuvent vous réciter, ils peuvent vous raconter des choses en rapport avec même tout ce qui est de nous. Ils peuvent tout ça, mais en fait, ils sont étrangers aux choses des dieux. Ils sont charnels. Bon, pour que vous puissiez comprendre quand même, vous savez, quand on a eu à pouvoir s'aimer, on a s'aimé en fait dans un champ. Ils n'ont pas été chercher un autre champ. Le diable n'a pas été chercher l'autre champ. Il s'aime quand même là. Vous savez, Judas n'est pas allé très loin. C'est là où Jésus était que Judas aussi était. Participant aux mêmes choses, effectivement, de cette manière. Bien sûr que oui. C'est pour que vous compreniez que dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est pour ça que, je reviens, à Matthieu, chapitre 6. Euh je vais citer, ne hein, vous inquiétez pas, Matthieu chapitre 6, que vous comprenez bien, que pris. Et puis nous terminerons par ce que nous venons de lire ici, Matthieu chapitre 6, afin que vous puissiez comprendre, je prie que Dieu nous aide. Matthieu chapitre 6, ça, il nous dit une chose ici. Voilà, c'est ça, merci. Matthieu chapitre 6. Voilà voilà, voilà, voilà, voilà. Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit. « Nul ne peut servir de maître. » Et ça, c'est ce que le Seigneur dit. Et ça, en tout cas, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça nous concerne profondément. On ne peut pas servir de maître. Et puis il nous dit, « Car où il haïra l'un, ou aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » « Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. » Donc, le Manon, c'est bien le monde. Alors, parce que, regardez très bien, là, un Jean, il nous dit, hein, un Jean au chapitre 2, il dit, puis, nous allons terminer Corinthiens, un Jean au chapitre 2, c'est un peu plus loin, vous savez cela, un Jean, un Jean au chapitre 2, il nous dit, alors, je voudrais commencer,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 Je vous écris, je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous ai écrit, jeune gens, vous entendez encore? Parce que vous êtes forts. Vous entendez cela? Pourquoi êtes-vous fort? Vous savez cela? Pourquoi êtes-vous forts, jeunes gens? C'est pour ça que, frères et sœurs, quand on est, on est jeune, vous pouvez, vous avez la, la, la puissance. De pouvoir ne pas être soumis dans tout ce que Amen. le monde veut. Parce qu'il dit, que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, vous êtes fort. Si le Seigneur a dit, vous êtes fort, vous l'êtes. Non, vous n'êtes pas faible. Il dit, vous êtes fort. Il vous dit pourquoi. Parce qu'il dit ceci Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu. Voilà. Parce que vous avez quelque chose que Satan ne peut pas vaincre, mon frère parce qu'il dit plus loin, il dit, mais, mais c'est lui qui est en vous, hein, Jean 4, 4, vous les avez, je sais pas quoi, hein? je sais ça, hein? pas si je, sais, je peux voir Verset 4, 1 hein, Jean 4, 4, hein? vous, petits enfants, vous êtes des, des dieux et vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous et plus grand que celui qui est dans vous comprenez donc déjà, si la parole de Dieu demeure en vous, vous comprenez, c'est vraiment une grâce extraordinaire que vous soyez instruit et que vous ayez laissé le Seigneur puisse avoir la possession de vous. Même étant jeune, il dit alors, vous êtes fort parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Pourquoi Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et si elle demeure en vous, vous êtes plus grand, mais c'est bien celui qui est en vous. Et plus grand, c'est dans ce monde. Donc rien ne peut vous influencer. C'est plutôt vous qui devez influencer le monde. C'est ce qui est écrit dans, dans les saintes écritures. Et, et alors, il euh, effectivement, et il nous l'a dit, nous continuons ici, si, donc, euh, donc, verset 14, il dit, bon, donc, donc je vous écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit donc, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu donc le malin. Verset 15 maintenant. C'est pour ça que nous l'avons entendu. Nul ne peut servir de maître là. De la Verset 15, il nous dit à ah nous, hein. N'aimez point le monde, le monde, le monde. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui te dit à toi, mon frère, à toi, jeune fille, à toi, jeune homme, effectivement, et à moi aussi, à nous qui sommes même des versions. Oui, bien sûr, il dit, mais n'aimez pas le monde. Donc à chacun, de ceux-là, parce qu'il parle à ceux qui lui appartiennent. Parce que c'est du monde, vous avez entendu, parce que ceux du monde, écoutez très bien, hein, écoutez bien pour que vous puissiez voir que c'est à, à son peuple qui parle, effectivement. Parce que ceux du monde, regardez ce qu'on dit. Ici, verset 4, effectivement, que j'ai lu tout à l'heure, 1 Jean 4, 4, vous gardez la main là-dessus. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous comprenez Vous appartenez à Dieu et vous les avez vaincus. Il n'y a pas de défaite pour vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, peu importe ce que vous pouvez voir le monde, vous avez la puissance. parce que Celui qui est en vous est plus grand. Donc, vous pouvez influencer les gens. Ils ne peuvent pas vous influencer. Non. La mode, c'est vous qui imposez. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Oui. La mode du Saint-Esprit. Voilà. Alors, il dit, verset 5, il dit, eux, eux, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Vous, vous n'êtes pas du monde. Donc votre langue peut être la même la langue des gens du monde, effectivement, comme les mondains parlent effectivement avec les MRD. Je n'ai jamais utilisé ça à un frère. Un petit peu, c'est devenu un reflet dans la bouche. Ta bouche, à toi, être une bouche pure. Hein? Pas prononcée comme les paillasses, ces siens là les, les présenter ils sont inutiles, effectivement, que toujours... Ne riez pas quand on présente des choses de Dieu, jamais et puis, ne transmettez pas. Déjà, quand il y en a qui pensé, ça vous suit. Ce n'est pas bon. Dieu doit être honoré, frère. Il n'y a pas de blagues. Il faut que quand les gens s'assient à côté de toi et disent, avec cette cela, on ne peut pas faire des blagues de Dieu. Non, lui, jamais. Parce que rien qui par pas ton visage à toi, il comprend qu'ici, je ne peux pas rester, je ne peux pas blaguer. Ah, ça t'a pas plus du non, ça ne me plaira jamais. Non quand il dit bon je vais être comme on c'est c'est pourri pourri des choses qui concernent mon on cite les dieux de mon le nom de mon dieu comme ça ah non monsieur. ah non là je dois changer il faut dire peu importe, peu importe ce que les gens peuvent penser mon frère et ma soeur. qu'ils détestent il n'y a pas de problème mais je dois, dois, dois je dois défendre l'étendard que j'estime que cela c'est l'évangile je ne peux pas avoir honte de mon dieu comme comme de tous les noms oui quand je porte le propre moi je vais porter le propre mais que mon dieu part est-ce que vous comprenez? Bien sûr, c'est moi qui mérite d'être insulté. Pas lui. Pourquoi tu honte de Dieu? Qu'est-ce que. Maintenant, écoutez bien, il dit, maintenant, verset suivant, il dit, non, non, non. Eux, ils sont du c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les, les écoute. Ils vous aimeront, hein? Le monde aime ceux qui parlent comme eux, avec les langages que vous utilisez là, vous savez. C'est un langage qu'on appelle un langage châtré. Venez, Adam. C'est-à-dire qu'un langage, mais bien sûr que ce n'est pas, pas un bon langage. Toujours répondre mal de ceci, allez vous faire, je ne sais pas moi quoi. Vous comprenez tout ça. Vous ne pouvez pas, vous, votre langage, être soigné, poli, parce que vous êtes différent. Même si on t'a dit quelque chose qui t'a insulté, mais toi toujours, jamais des insultes. Mais toujours un langage propre, approprié. Et c'est comme ça, parce que vous êtes comme ça. Bah bref. Alors l'économie Verset 6, verset 6, il dit, nous, nous sommes des dieux. Hein? « Celui qui connaît Dieu fait quoi Nous écoute. Amen. Ah oui, parce que quand Dieu ne met pas les mondes, effectivement, mais il ne parle pas aux gens du monde, c'est à toi. Parce que ceux du monde, effectivement, ils ne vont pas écouter la parole de Dieu. Il dit, c'est lui, il dit, mais dit, mais, mais, mais c'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bah, nous retournons maintenant à un Jean au chapitre 3. Deux, et de retournant, 15, maintenant, je lis, on dit N'aimez point le monde. Donc, ne suivez pas la mode du monde, ne suivez pas, c'est ce, qu ce que le Seigneur nous dit à nous, au peuple de Dieu, aux enfants, aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux, à tout le monde, effectivement, de N'aimez point le monde. C'est pour ça que, comme la question le dit, effectivement, nul ne peut servir de maître. Mon frère et ma soeur, moi, je fais le choix de marcher avec Dieu. Tu as fait le choix de marcher avec Dieu. Donc, ça veut dire que nous avons comme ennemis et nous sommes inimitiés aux choses du monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas dans notre masse effectivement, changer, effectivement, pour dire, bon, maintenant, je dois plus me donner à ça, en équilibre. Non, non, messieurs, ton objectif à toi, c'est de vivre pour Dieu tous les jours, même si je gagne un peu. Oui, monsieur je suis pas venu dans ce c'est je venais effectivement j'étais un homme ambitieux oui moi je voulais être un grand homme mais c'est vrai ça ambitieux dans tout ça mais quand Dieu vient les choses changent Amen. Je peux pas être... Si je dois avoir moi des moyens à travers des moyens ce que je désire moi c'est toujours pour la maison de Dieu c'est pour le peuple de Dieu pour l'œuvre de Dieu mais c'est moi c'est la manière d'un fils de Dieu de penser mais je veux pas chercher l'argent pour m'enrichir et devenir multimillionnaire qu'est-ce que je vais faire avec des millions pour avoir cherché cette voie, effectivement, beaucoup sont tombés, ils ont abandonné la foi. Bien sûr, monsieur, ça commence petit, petit, petit, l'amour de l'argent commence à grandir, effectivement. Frère, c'est un piège. Notre richesse, c'est d'avoir Dieu en nous avec nous, effectivement. Et oui, on doit se contenter. Bien sûr qu'on a besoin de pouvoir Bien sûr, il va pouvoir. Mais si on peut travailler, mais pas un focus que je dois, je dois, je dois, je dois. Là, vous allez tomber dans les pièges. Sûr et certain. Vous perdez même le goût de l'évangile, la simplicité de l'évangile, effectivement, ça commence à pouvoir vous monter dans la tête, effectivement. Satan vous fait voir de mi à ah vous serez grand, vous serez comme ceci. Et alors pour avoir la simplicité de l'évangile, s'asseoir, écouter, ça devient problématique. Tu es toujours trop occupé dans la pensée. Dans la tête, il faut que je fasse, il faut que ceci, cela, tourmenter pour pouvoir s'enrichir. Et c'est ça le problème. Parce qu'on est tellement attiré maintenant dans le monde. On se dit, oh, on va maîtriser. Mon frère et ma ça. Personne ne peut changer le monde. Personne ne peut maîtriser le monde. On n'a pas besoin de maîtriser le monde. D'ailleurs, vous voyez tous les points et les programmes que vous voyez. Vous entendez effectivement Oh, il faut faire ceci. C'est vrai qu'il faut faire ceci pour, pour, la, pour la prolongation de, je ne sais pas moi, afin qu'on puisse avoir des effets de serre. Il dit Seigneur Jésus. N'entrez pas dans ces programmes unité ça ne sert absolument à rien. Pensez-vous vraiment combattre Dieu réussir vous pouvez prendre même des spoutnikaux de tout ça, à lancer dans le menabon, ils vont aller voir comment pouvoir faire en sorte que les gens, hein, d'abord, on atterrisse à la, à la lune et puis on les projette sur mars. J'ai dit, allez-y. Ton corps à toi ici, Dieu l'a fait pour vivre sur la Terre ici. Vous vous rendez compte même Même nous qui ne sommes pas des, des, je sais pas, des, des scientifiques à hein, qui construisent des trucs quand même, hein, quand même mémoire. Dieu t'a fait toi pour que ton corps reste présenter sur la terre. Et tu vas vivre dans la lune sur quoi Même si on veut quand même, je ne sais pas, frère et cherche, je sais rien, mais je prie Dieu que Dieu nous aide pour que ouvrons nos yeux, soyons simples. Dans la simplicité des choses de Dieu, c'est là que se trouve la sagesse de Dieu. Ce qui c'est lui qui est sage, qui puisse se glorifier de pouvoir me connaître. Parce que c'est cela là. Oui, c'est écrit connaître effectivement par tout ce que oh, nous avons fabriqué maintenant une, une grande une navette spatiale qui va dans des lointains des calculs parce que pour cela il faut calculer l'équilibrage de machines frère pourquoi est-ce que me faire tout un tas de grands cargos qui doivent monter dans l'espace parce que moi Dieu m'a destiné à vivre sur la terre Oh, on va vivre sur Mars. Vous me permettez, je continue un peu On va vivre sur Mars et tout le monde dit, ah, la science, sur Mars, vous allez boire quelle eau. <rire> Seigneur Jésus. Donc, tu dois, toi, tu es obligé de descendre sur terre pour puiser des barriques d'eau, pour monter, stocker ça dans, dans l'espace, donc sur Mars. Et ça, ça chauffe là-bas aussi. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute à toi. Tu as tout détruit ce que Dieu te donne. Maintenant, tu veux maintenant aller polluer l'espace. Mais comme Dieu l'a dit, quand tu montrais même comme un aigle pour faire les nids dans les espaces, je te ferais descendre. C'est écrit. Donc, tu vas aller où Amen. Ah, bon ben, terminons ici avec ce que nous disons, puis nous allons prier ensemble. dit. y N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans. Voilà. Plus clair que ça. Ça ne demande pas d'explication parce que le Saint-Esprit vous explique. Amen. Il dit, quand il a dit, n'aimez pas le monde, je ne peux pas vous dire. Non, le Seigneur a voulu dire, oh, oh papa, aie pitié de moi. <rire> <rire> Lui-même, le Seigneur, lui, il a dit, n'aimez pas le monde. Moi, je vais te dire qu'il faut prendre ça en virgule. Jamais. C'est clair, hein? Et puis, il te dit encore, hein, et il dit, ni les choses qui sont dans le monde. <rire> Mes frères, comment on va faire? <rire> vous comprenez maintenant? Que Dieu te veuille à 100%. Amen. Je peux comprendre maintenant quand Paul disait, moi, Paul, prisonnier et esclave, de Jésus-Christ, il voulait cela. Il voulait être esclave et cela. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, aussi vrai que nous sommes arrivés à cet âme, cet âme où nous sentons que la présence de Seigneur est m'approche, on doit désirer être prisonnier. C'est-à-dire que, Seigneur, moi j'accepte que tu me fasses faire ce que tu veux. Parce que si tu me laisses beaucoup trop comme ça, avec ce qui est autour de moi, je veux le lâcher. Alors aide-moi à être ton prisonnier. Je demande d'être mon esclave. Oui, tu fais de moi. Quand tu fais comme ça, je fais comme ça. Ça je veux. C'est ma volonté de voir dire, fais-le pour moi. Esclave à toi, parce que je risque de me perdre. Oui. C'est un cri de cœur que le Seigneur nous aide. Nous continuons. dit, mais si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père n'est point. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons examiner nos projets. Ce que nous voulons, on embrasse tellement trop qu'on s'y perd. On, sait, on est tellement, on est tellement, frère, et vous me détesterez, c'est bien, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais Dieu ne vous a pas envoyé les pouvoirs, chercher à pouvoir vous enrichir sur la terre. C'est ça les erreurs que nous commettons. Parce que c'est ça l'état Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, ici, on nous parle que, que eh, l'argent, puis crise, crise, surtout quand on a la crise, frère, frère et sœurs, qu'il y ait crise ou pas crise, les amantons, des c'est ton Dieu à toi pouvoir voir. Amen. Non, c'est la vérité, frère. Ne vendez pas votre, votre, votre droit là que Dieu vous a donné comme, comme cet homme ici, comme Ésaïe euh, euh, a vendu son droit. La chose précieuse. Frère, si tu perds Jésus aujourd'hui, tout ce que tu peux avoir ne t'apportera jamais de rien. Il faut le conserver, frère. Il est tellement précieux qu'il ne faut pas le perdre. Mais tu peux le perdre pour des années, pardonnez-moi expression. Pour, pour, pour à gauche et à droite, je dois faire ceci. Non, n'oubliez pas, Paul a dit j'ai très durement mon corps. Amen. Ne vous faites pas des cadeaux vous-même, frère, vous allez vous perdre. C'est vrai. Il est tellement précieux qu'il faut tout faire pour le garder précieusement. C'est pour ça que l'Écriture dit c'est lui qui a trouvé un champ d'avènement les perles dans ce champ-là. Ah Il va tout vendre. Il vend tout. C'est ce jeune homme qui était tellement mari, tellement mari, tellement riche, s'il tellement riche. vivait et qu'il voyait que la richesse dans là. Il dit Oh bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Il dit il y a des bons que Dieu lui-même seul. Il dit, alors voilà, c'est donc qu'il a dit la, la, la parole de Dieu Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas J'ai fait cela de tout, tout ce que là j'ai fait, vous vous souvenez non oui. Et puis, le Seigneur, il, il regardait Le Seigneur les mains, il dit alors Il te reste une chose oui. <rire> eh oui, c'est ça mon frère Va Et vends tout ce que tu possèdes oui. Vous suivez et puis, viens et suis-moi. Oui. Vous ne pouvez pas marcher avec le monde et suivre Jésus avec. C'est impossible. Le monde va t'emporter. Il est tellement attrayant et lourd. Parce qu'avec Jésus, ce sont les souffrances. Ce n'est pas une vie qu'on aime. D'ailleurs, vous voyez comment quand, par exemple un frère passe une sœur par une, par une épreuve dont il ne sait pas que Dieu va le faire sortir il commence, ah un peu plus, ah c'est plus possible vous comprenez cela c'est parce que vous n'avez pas compris les choix que vous avez faits. c'est ça aussi ma douleur en fait frères et sœurs, quand on passe par une épreuve il faut accepter l'épreuve je me disais moi vous me permettez c'est pour ça que j'ai mal au cœur quand je vois des frères et des sœurs je regarde quand Dieu fait passer quelqu'un vous savez, nous, on est passé par des épreuves pour pouvoir comprendre les gens. On prie pour vous. Que Dieu nous aide. Je disais, quand j'étais aujourd'hui, parce que bon, j'étais un oui, je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce serait donc ma vie chrétienne sans épreuve Je me suis réveillé, levé, j'ai dit, Je t'aime, Jésus. Toutes les souffrances que tu me fais passer, moi j'ai dit ça. Qui dit Seigneur, tu m'as fait comprendre une chose. quest Que serait ma vie avec toi sans épreuve Réfléchissez un peu. Okay, vous êtes chez vous à la maison, vous l'avez reçu, tout va très bien. Il n'y a pas de problème. Comment allez-vous marcher avec lui Posez-vous la question. Parce que quand je vois les gens qui se plaignent, ah ceci, à cela, oui, le Seigneur va enlever cette épreuve-là. Et puis on va vous voir glorifier Dieu. Des gens, quand vous passez pas l'épreuve, vous le méprisez, vous ne le considérez pas. Ah, il est. j'ai pensé que Dieu pouvait agir. Je pensais ceci, mon frère et ma soeur, quelle est l'épreuve en question que toi, tu peux passer Non, que Dieu ait pitié. C'est pour ça que quand je dis Seigneur, je pensais que c'était des frères, je pensais que c'était des sœurs. Donc vous savez, l'épreuve, quand Dieu fait passer une preuve à quelqu'un, vous voyez vraiment, même s'il s'est caché, sa nature va se faire voir. Alors j'ai dit, Seigneur Jésus, combien alors partiront Parce que frère, Déjà, par l'épreuve, vous commencez à pouvoir murmurer contre Dieu. Vous commencez à pouvoir penser, non. Vous savez, ça donne envie de pleurer, vous savez. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et puis, nous regardons, j'ai dit, oui, c'est vrai, Père. Dans l'enlèvement, il n'y aura que très peu. Autant de nous, oui, des milliers de gens. Mais simplement, oui. Ce domaine mort. Il y en avait tellement beaucoup, nombreux. Et puis sa femme, sa femme est restée quand même en arrière. Alors quand je peux regarder, j'ai dit, Seigneur, la Bible nous fait comprendre que les épreuves sont plus précises que pour nous que l'or parissable. Nous lisons mais nous comprenons rien. Nous prions Dieu que le Seigneur nous aide. Et Dieu comment il sait comment instruire son enfant et les tenir. Il n'y a aucune épreuve. Grand peut-il être effectivement que Dieu peut te voir passer sans qu'il l'ait déjà prouvé pour toi. Oh, que Jésus-Christ soit béni. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que je dis, mais quel est le frère ou la seule que je peux faire confiance que je peux dire, en tout cas, celui-là, quand je le regarde, même si on m'a dit c'était un frère ou une sœur, je peux vraiment avoir confiance dans cette personne. Parce que, je disais, j'ai dit, mais je sais que quand une situation qui peut venir ici, même si on m'amène au tribunal, personne ne va prendre position. Parce que quand on dit, mais oui, parce que bon, bon bref, je me Non, non, c'est vrai, frère et sœur. Les gens disant oui, oui, oui, mais regardez bien, quand on a pris le Seigneur Jésus-Christ, Pierre était là. Oh, je ne t'abandonnerai pas, vous direz que c'est là, -là. J'ai dit, je sais que je serai seul. Oui, monsieur. Oui, madame. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent tenir la foi. Quand le poivre va secouer, frère, il n'y en a pas beaucoup qui vont tenir. Ils tiennent là un peu comme ceci, comme ça. Il suffit qu'un problème surgisse. Ici. Et quand vous mette la pression pour vous interroger. Vous allez craquer. Alors, quand je regarde ça, je dis, je souffre, je dis, Seigneur Jésus, donne-moi des frères. Donne-moi des sœurs, donne-moi des fils et des filles de Dieu qui ont un caractère, même si on doit scier, couper en deux. J'ai dit, tu as eu des peuples autant des martyrs. Tu as eu un peuple. Et j'ai confiance que Dieu a quand même un peuple. Oh que Dieu nous aide. Qu'il nous soutienne, effectivement, et qu'il soit béni pour ce, ce qu'il fait pour nous. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie il ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. S'il faut souffrir, faisons ce que Dieu veut. Peu nous importe. Comme Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Il est resté confiant, c'est Dieu. Alors Dieu nous a instruits. Comment un fils de Dieu doit tenir Parce qu'à la fin, tu auras toujours la victoire. Les venons, nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire encore merci. Combien tu es vraiment bon, combien tu es vraiment merveilleux, combien tu es vraiment glorieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous instruis, tu nous fortifies, Père. Je pense à mon précieux frère Samuel. Je prie pour lui, Père, que tu le bénisses richement, que tu le soutiennes, mon roi, pour tout ce qu'il est, Seigneur. Que tu te souviennes de mon frère Samuel, mon bien-aimé Père. Mon âme te glorifie encore pour ta bonté, pour ton amour, pour tes compassions à notre endroit, Seigneur. Souviens-toi de chaque frère, de chaque soeur mon bien Père Dieu, de chaque enfant de Dieu qui se donne à toi, qui est réellement Père saint Dieu, dans ce monde où nous sommes Père saint Dieu, il a compris réellement sa place. Il ne peut pas avoir deux maîtres, Père saint Dieu. Il ne peut pas suivre Dieu et Manon. Il ne peut que te suivre toi. Dans Le bon comme dans les mauvais jours, mon bien-aimé Dieu, nous, nous avons dit que nous te serons fidèles, mon bien-aimé Dieu. Aide-nous encore mon roi, comme nous l'avons aussi entendu, mon bien-aimé Dieu. Nous voulons être tes prisonniers. Des esclaves à toi, nous le voulons vraiment, Père, parce que si tu ne les fais pas, mon mais père Tubissant, le monde nous emporterait avec tout ce qui se passe encore aujourd'hui avec la technologie, comme on entend, mais père saint Dieu, des choses qui emportent les gens, les réseaux sociaux aujourd'hui, père saint Dieu. Notre esprit est tellement occupé, mon Père, je t'en supplie, ramène-nous à toi. Nous t'aimons, nous voulons être comme tu es, père Tubissant, Dieu, ce que tu veux de nous, Père, un peuple vraiment mis à part qui te sert de tout son cœur et qui te désire, mon roi. Merci pour le don que tu verses encore parmi nous. Merci pour nos enfants ici, Père, nos petits-enfants qui déjà dans leur âge, Père Tissant, ils s'accrochent là pour te servir. C'est ici mon Père comprenant l'importance d'être dans ta maison, Père. Nos fils et nos filles, Père Saint-Dieu. Nos frères, nos, nos frères aussi âgés, Père Saint-Dieu. L'amour qu'ils ont. Fortifie-nous, Père Saint-Dieu. Accorde-nous la grâce. Nous t'aimons jusqu'à la mort, Père. Nous te servirons. Père nous importe, Père Saint-Dieu, la pression que le monde, Père. Maître, Père, Saint-Dieu, les difficultés, même des santé, même quoi que ce soit, Père, Dieu. Oh, Dieu, nous tiendrons Père sans l'étendard que nous aimons, Père. Nous te remercions pour tout, Père, Saint-Dieu. Aide-nous à être vraiment attachés à toi, Père. Aide mon frère qui est faible, aide ma sœur aussi qui est faible, mon roi. Relève chacun de nous, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le besoin, Seigneur Jésus. Et ceux-là que tu attires aussi, qui viennent aussi vers nous, Père. Nous voulons pas Saint-Dieu, te la remettre entre tes mains, Seigneur, pour que tu agisses encore davantage, mon Père, Saint Sois béni et glorifié Car nous t'avons ainsi prié, Père Merci pour tout ce que tu fais Merci pour ton amour et ta grâce Bénis ton peuple, Père Et, et accorde-nous cette grâce, mon Père Nous te remercions Et nous rendons gloire à ton Seigneur Merci, Père Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen Au-delà du... Au-dessus, hein au-dessus des rois et saints, si Dieu vient mon grand, si Dieu de me tue et c'est mon grand.